Quand vous écoutez quelqu'un dénoncer des problèmes avec justesse, et que vous vous alignez parfaitement avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle dénonce, et eh bien vous allez automatiquement avoir tendance à faire confiance au jugement de cette personne. Bah oui, puisque vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit. Pourquoi n'aurait-elle pas également un bon avis sur des questions que vous n'êtes pas encore posées Or, ce n'est pas parce qu'on sait pointer du doigt un problème avec brio et pertinence qu'on est forcément le mieux placé pour trouver la bonne solution à ce problème. c'est un petit jeu qui marche vachement bien en politique. Hein en pleine période électorale, en général, on remarque comme ça que le... Le candidat qui dénoncera le mieux les, les problèmes de la société, ben, il rassemblera le plus de votes, parce qu'on dirait qu'il comprend euh, les malheurs que vivent les électeurs. Je vous ai compris Il comprend les problèmes du peuple. Mais euh, est-ce qu'il a pour autant les bonnes solutions à appliquer à ces problèmes À nouveau, un exemple un peu plus simple, un peu plus grossier, mettra les choses en lumière. Si je dis qu'un feu de signalisation est en panne sur le carrefour, est-ce que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour réparer le feu de signalisation Absolument pas Ben voilà, c'est pareil. Dans cet exemple, c'est facile à détecter, mais quand quelqu'un viendra vous expliquer avec des preuves que l'hôpital le plus proche de chez vous a une maternité euh, très mal cotée, et donc qu'il vaut mieux que vous accouchiez à domicile, est-ce que cette personne est vraiment la mieux placée pour vous conseiller d'accoucher à domicile Une personne un peu trop convaincante, un peu trop motivée, ou, ou, ou même pétrie de trop bonnes intentions, parce qu'on a toujours envie d'aider, Et ben, bah elle pourra vous faire passer à côté du fait que à 5 minutes de plus en voiture, vous avez un hôpital de très très bonne qualité, très bien réputé. Et au fait, est-ce que cette personne, elle sait que l'accouchement à domicile est très dangereux si c'est votre première enfant, ça augmente énormément les risques Est-ce qu'elle en a tenu compte quand elle vous a conseillé Est-ce qu'elle est compétente pour prononcer un tel conseil hein, En vous regardant dans les yeux, pas besoin d'échographie, pas besoin de prise de sang, rien du tout, elle sait que vous pourrez accoucher à domicile C'est pas qu'elle vous veut du mal, mais c'est comme ça. Retenez donc grâce aux testeurs d'accusateurs que qui accuse bien n'a pas pour autant la solution adéquate.